Et bonjour à tous et à toutes, c'est Nem, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous sommes sur Society Rush, euh, bah écoutez, épisode 3. Alors comme j'ai dit à l'épisode précédent, aujourd'hui, notre objectif, ce sera le réacteur. Donc on va en faire un exactement comme Johan, enfin un exo, excusez-moi, je dis tout le temps Johan, parce que bon, voilà. Donc, euh, bah écoutez, euh, pour l'instant, il va nous falloir 201 réacteurs casing. Nexo, par pure bonté, m'a filé, euh, il m'en a filé de 3, donc réacteurs... Casing, donc il me en a filé 51 Donc du coup bah c'est un craft un peu chiant Donc on va le faire tout de suite Bah écoutez je vous dis à tout de suite le temps de faire ça Pendant 70 000 fois <rire> Ok donc déjà euh, j'ai les ressources Nécessaires pour en faire pas mal euh, Donc on va aller dans une table de craft Juste ici et regardez Donc on va, en fait petit conseil Donc dans notre Out Item on clique juste ici et le craft est déjà fait, et ça c'est beau Ok, donc là, ah, je savais absolument pas que ça nous en faisait 64 Ah merde Bah écoutez, je fais ça, on en aura assez pour plus tard Je pensais aller devoir refaire 70 fois le craft, mais, mais non, du coup je pense... Enfin, c'est trop bizarre Donc, on a plus besoin de ça, ni de ça, ni de ça Donc là, on en a environ 200, je sais pas, absolument pas On va demander à notre machine Donc, réacteur Ok, 240, on est bon alors, ok, donc maintenant, il va nous falloir euh, 13 réacteurs contrôles, donc on va aller chercher. Ok, je vous retrouve dès que j'ai fini, euh, du coup, les 13 réacteurs euh, contrôles. <rire> ok, donc j'ai avancé, je viens de finir les réacteurs contrôles. Ok, euh, bah écoutez, regardez, euh, j'ai terminé, j'ai tous les composants, j'ai pas voulu vous, vous saouler avec les crafts, parce que bon, moi, moi je, ça me, ça me, ça me, ça me saoule, enfin, bon, ça fait partie du jeu, mais faire 15 000 crafts, c'est un peu relou, surtout en vidéo. Donc du coup, euh, bah écoutez, j'ai fini. Euh, donc vous voyez, il y a tout Et donc, euh, bah écoutez, on a, on a terminé Ok, bah écoutez euh, Pour le réacteur, il n'y aura pas euh, Johan qui va pouvoir m'aider Donc Nexo euh, Car du coup, bah Il n'est bah, il pas là de la journée Donc du coup, bah, je vais suivre un tuto Et d éc écoutez euh, Je fais une ellipse, le temps de construire euh, le réacteur et euh, bah écoutez euh, je vous retrouve juste après Ok donc euh, Et bah écoutez le réacteur est construit Donc il est juste ici euh, Donc bah écoutez il fonctionne euh, donc donc là on va crafter euh, des under energy conduites Seulement pour cela il nous faut un alloy smelter Donc euh, bah écoutez on va crafter le alloy smelter Donc j'ai du mal à dire Donc du coup je vous dis à tout de suite Donc voilà nous avons notre alloy smelter Donc du coup on va on va l'utiliser Donc on va déjà la placer à côté du réacteur Donc normalement c'est censé prendre l'électricité Voilà ok donc on, on a déjà euh... Pardon c'est pas la bonne machine Donc ici on va mettre euh, de l'or Du euh, de la redstone pardon Et de la glow Donc maintenant il va falloir qu'on aille chercher du coup 3 euh, perles Donc ça tombe bien, Nexo a une ferme à enderman Donc on y va tout de suite Ok donc on a exactement euh, tout ce qu'il nous faut Donc on va placer du coup Ici euh, les energic alloy Et ensuite on va mettre ici Les perles Ok donc alors normalement on va avoir euh, On va avoir de quoi crafter ça Donc j'ai crafté tout ça, donc on va faire hop, on va en crafter un watch. attendez, j'ai peut-être pas crafté la bonne machine, ok je suis juste stupide, euh, on peut le dire donc je crois que ça fonctionne juste avec un four, euh, tout simplement donc on va aller voir un four et on va regarder, attention ok <rire> putain mais sérieusement <rire> je suis vraiment nu et normalement c'est censé nous filer. Attention. Ouais putain, enfin. Ok, donc ça fonctionne. Bah écoutez, euh, on... je vais crafter 2-3 tuyaux et je vous retrouve après. A tout de suite. Ok, ça y est, j'ai 8 euh, under energy. T... Enfin, énergie conduit. Donc on va les mettre. Et je vais reposer celui-là parce que je l'avais volé avec Johan euh, normalement. Si je me trompe pas, hein, normalement. Je lui vole beaucoup de choses tout le temps. <rire> Faut pas lui dire, mais, mais du coup, voilà. Um... Donc voilà, Donc déjà, notre query est tout à fait alimenté, euh, pas du tout. Euh, donc on va casser ça, et on va, euh, en fait, du coup, on va décaler les, pan les panneaux solaires, parce que ceux-là, vous voyez, il fonctionne très très peu, enfin, il fonctionne pas vraiment bien. Euh, oui, c'est français, le premier qui dit non, bah, bah tant pis. Euh, du coup, voilà, donc là, techniquement, ça va se remplir un petit peu plus vite. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va faire euh, moi je pense que cet épisode, je sais pas à qu'est-ce qu qu'il va ressembler, mais moi je vais vous annoncer déjà qu'est-ce qu'on va faire au prochain épisode. Euh, je pense <rire> que pour le prochain épisode, on va essayer de se réintéresser à Steve Cart, parce que vous voyez, euh, j'ai énormément de bois, donc, euh, donc voilà. Mais euh, soit on va faire, donc, soit on va faire donc, euh, Steve Cart, donc c'est amplement possible, hein. Euh, ou alors on va euh, du coup on va faire des cadrans solaires. Et vous voyez, ici j'ai donc j'ai fait les tiers 4. Donc voilà, ça m'a pris pas mal de temps. Euh, bon, du coup c'est très très c'est très très cool. Mais euh, Mais voilà Je pense aussi que pour les tuyaux il y a besoin Il y, a, y a aussi beaucoup besoin de Comment ça s'appelle de, de Under Pearl voilà Donc je pense que regardez Je pense que je vais faire exactement comme Johan je vais créer ça, donc euh, donc euh, un Powerhead Spawner, et puis je verrai comment ça fonctionne, hein. j'en sais absolument rien. Ok, donc maintenant, bon, bah écoutez, je pense que je vais vous laisser, euh, bah écoutez, ce fut un, un très bon épisode, euh, j'ai vu pas mal le retour positif, euh, je vous encourage à aussi nous faire des dons, histoire de payer le serveur, parce que bon, c'est pas gratuit, et, euh, et du coup voilà donc euh, Tout est dans la description Si vous avez envie de nous faire 1, 2, 3, 4, 20 euros de don Si euh, l'envie y est bien sûr Je vous, en, je vous oblige absolument pas euh, Tout est via Paypal hein, Pour information donc, euh, donc voilà Bon écoutez euh, J'espère que cela vous aura plu hein. On se retrouve au prochain épisode C'était NEM Ciao